Moi, c'est Jamel Zeton. Apparemment, j'ai bon des problèmes bon de tempérament. C'est pas possible, mais arrête avec ta fierté de merde, tu vas pas. Mets-la de côté, mais au moins pour notre mariage Enfin, votre fierté euh, vous facilite pas souvent la vie, hein.